Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 271 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à The King of Fighter 13. The King of Fighter 13 qui est un jeu de combat, oula je suis blanc comme un cul à cause de l'écran. Euh... Donc euh, voilà, c'est un jeu de combat. On peut y jouer à la manette pour l'instant en tout cas. Euh, je suis pas rentré dans un combat encore du tout, je ne sais pas du tout comment, comment ça va se, comment ça, à quoi ça va ressembler. En tout cas voilà, on est parti, The King of Fighter 13 Steam Edition. Comme quoi, il a été fait, euh, adapté spécialement pour Steam. C'est un jeu qui est assez vieux il me semble. Donc on va jouer en mode arcade comme on le fait toujours dans les jeux de combat. Euh, le mode histoire c'est pas pour nous. Hein. Voilà. Alors du coup, hop, on va sélectionner un bonhomme. Il y a des bonhommes qui ressemblent énormément à des bonhommes que je connais. On serait dans. En... Vous voyez, genre lui là Bah tiens, on va le prendre. On va prendre Kim. On va le prendre en rouge. Parce c'est bien le rouge. Et on va jouer. Ah, c'est quoi, quoi le deuxième choix Je sais pas. Ok, donc j'ai une équipe de 3, je crois. Ou alors c'était mes adversaires, je ne sais pas. C'est plutôt bizarre. Ah non, non, c'est une équipe de 3. Deuxième membre. Ok, j'appuie sur Start, compléter. C'est parti. Alors, comment ça va se jouer Et un bel art martial, c'est sûr, mais mes jambes ne me trahiront pas. Je dois aussi gagner ce combat à l'honneur de Taekwondo. Du Taekwondo. Merde, ah non, d'accord, c'est l'art. J'ai cru que c'était un mec. <rire> Soupir, les hommes sont tous les mêmes. Sans justifier vos histoires d'honneur et de fierté. Alors, je joue contre une femme, j'ai pas intérêt à me faire démonter. <rire> Alors, on retrouve des combos normaux dans les jeux de combat. Oh putain d'accord, ok. J'étais en train de me dire, tiens, elle, elle attaque pas. OK OK genre genre la lâchitude quoi. Allez, vas-y bats-toi là, bats-toi espèce de salope. Allez, bats-toi. Bats-toi. Arrête de rester dans ton coin. Ouais, ça va pas beaucoup hein. J'aurais bien aimé voir des capacités un peu spéciales. Oh, ouais, quand regardez la femme à droite de moi là. Oh putain. Oh putain, mais ouais toutes les femmes en fait. Oh mon dieu, mon dieu, le décor au fond. Le décor au fond hyper glauque que j'avais pas vu. De t'embarrasser avec les détails mais... Qu'est-ce qui J'ai l'impression que t'as du mal à dire quelque chose. Le taekwondo. Ready? Go. Oh putain oui, elle, est... elle, a les trucs qui... elle a les trucs qui se baladent là. Elle a son décolleté qui se balade. J'aimerais bien me battre correctement. Alors, liste des commandes. Comment je peux jouer Alors, mouvement spéciaux, mouvement super spéciaux. Ah, t'es sérieux C'est quoi ces mouvements de ouf Si je fais des attaques spéciales, je pense que ce sera totalement au hasard. une attaque je crois. J'ai trouvé un combo, je crois. Non, je sais pas. Peut-être. C'est possible. Bon, bah ben voilà, les carreaux. Ah mon dieu, les paysages derrière quoi. Ah ces trucs répétitifs de ouf qui sont moches. C'est burlesque. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Burlesque. C'est vrai mais hein, bla bla. bla. arrêtez de parler, on veut, on veut, je vais te démonter ta race. Pour l'instant, c'est souvent des femmes. Hein. Bah, c'est même que des femmes. Oh putain, ce qu'elle vient de me faire! Oh putain de taras! Moi oh, con! Elle m'a fait plus de dégâts en une attaque que. Femme, quoi Non, oh, non, non, non, non. Non, je me suis fait démonter. Mais ben, moi j'ai un peu du mal à comprendre les attaques spéciales par contre. là. Donc c'est en plusieurs rounds j'imagine Ah non, alors ah, non, non c'est. Donc j'ai juste trois trois personnages avec lesquels jouer. Donc du coup bah... Ben, je change de personnage contre un autre que je ne connais pas. Oh merde j'appuie Oui oh, comme il y a un contrôle absolu hein. Ok la fille y ma cramé Par contre je lui mets des sacrées attaques J'espère que je vais pas perdre Ah mais non mais elle a sa vie de, de, de tout à l'heure en fait Ok. Je suis en train de contrôler un autobus. Ouh, le silence qui dit tout, qui dit que je démonté ta race, salope. Par contre, j'ai mon premier personnage qui... D'accord, il y avait combien de combats en fait Ah mais non, j'ai tué ces trois personnages. Ok, je comprends mieux. Ok donc le, le, le but c'est vraiment de, de tuer tro trois personnages, avec mes trois personnages. Donc c'est un combat à 3 contre 3 en différé. Et bah c'est bien ça dis donc. J'avais de l'avance en fait. Hein. Parce que j'avais encore mes deux personnages alors que lui hein, lui j'avais tout démonté c'était son dernier. En tout cas je préfère mon petit perso là. Il est bien. Il est plus maniable que l'autre euh, handicapé là en forme d'autobus Oh, t'as pris cher. Oh, t'as pris cher. You win, avec mon premier déjà. C'est pas mal. Et j'avais pas vu, mais la vie, la vie, la vie qu'on a, c'est toujours la même par rapport... Hein, entre, entre les matchs. C'est pour ça que l'autre, je pense que j'ai perdu comme une... Comme la un si -si. Après ils sont pas spécialement forts non plus, hein, les personnages de l'IA là. Voilà. pour Puis moi je commence, à, je commence un peu à maîtriser ce personnage, je commence un peu à, à comprendre quelles sont ses attaques. Loin de savoir faire les attaques spéciales de ouf hein, qui sont possibles là j'ai vu. On en est loin. Mais bon là du coup j'ai battu deux persos contre un donc on est plutôt bien. Je suis content. Oh oh ah, tu fais de moins le fier, tu fais de moins de malin là. Hein. Hein, tu fais de moins de malin, culé. Oh putain Oh putain comment j'ai évité son attaque de ouf Que je sais même pas comment je pourrais la faire si j'avais envie de la faire. Et voilà, vous avez vu le décor du, le décor du fond, le, le personnage avec un gros nez Voilà. Bientôt, le temps sera cendre, succès déverrouillé. Ouh. Allez, on va s'en faire encore un ou deux de petits runes comme ça. Moi, je change pas de personnage, j'ai une équipe des winners. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu le temps de jouer avec, la troisième, avec mon troisième perso. Le deuxième, je sais juste que c'est un, un gros camion, citerne. Un, avec une remorque de 38 tonnes. Et je vais jouer contre un papy Mais les papys attention c'est traître en général c'est dangereux C'est traître les papys C'est très très très Traître, traître, traître. L'ordi a un avantage c'est que lui Il sait jouer avec les personnages alors que moi Si je change de perso je suis une grosse merde Avec mon autobus là que je l'appelle autobus parce que j'ai oublié son nom. Lui c'est Kim, alors là actuellement je joue avec Kim. Du coup c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé jouer plus avec les autres persos mais bon, c'est comme j'ai une équipe qui gagne. Alors on remarque que chaque machin on a un autre décor. Là on a un décor de marché qui vend des... des sortes de marché où ils vendent des choses, de la bouffe, nourriture, poisson, typiquement euh, japonais ou... ou en tout cas là-bas, de... des pays de là-bas, je <rire> connais pas trop, je voudrais pas insulter ni les japonais ni les chinois, ni quoi que ce soit, mais ça, ça sent quand même le décor japonais. Oh putain, c'est moi, qui... moi qui me suis transformé. Là. Drive cancer Ouh elle m'a fait une attaque à paillettes. Ça rigole plus. Ouh elle est forte elle. Oh. Ouh elle est fortiche. Sauf que je la tue quand même, mais, mais elle est forte, Ma, bah. K.O. Fatality. Ah non, c'est ça, c'est trompé de jeu. Chargement en cours. Allez, le troisième, le troisième. Ouh, je suis chaud bouillant là, je suis chaud. Allez, je m'en fous de ce qu'ils disent. Vous imaginez, vous faites les trois personnages et vous prenez jamais un seul coup. Moi, je crois bien qu'il m'a lancé une super attaque quand même là. Ah, il me l'a en fait. C'est enculé. Vous imaginez, sur un adversaire, je pourrais tout perdre. Putain, il est fort ce con. Après, il connaît ses attaques. Moi, je sais pas. J'en ai que quelques-unes. Je suis dégoûté. Allez, allez, allez, on va jouer cette fois-ci. Avec mon, mon autobus. Peut-être que mon autobus en arrivera à bout. En plus il tu reste pas trop trop de vie. Oh, ah mon dieu. Il m'a attaqué mon autobus. Ouh Ouh mon autobus, il t'est rentré dans la face. Chargement en cours. Fais voir ce que vaut un humain. Et je suis bruit de succès tranquille quoi. Un nouveau challenger est arrivé. Oh mon dieu ça pue. Alors j'ai trois personnages contre un seul. Ça veut dire que le mec il doit tellement être, être increvable. On va se faire celui-là et puis on terminera la vidéo. J'imagine que c'est le l'ennemi final du, du mode arcade. Il doit tellement être infaisable. Sinon, il serait pas trois quoi. Comment je lui mets pas un seul coup Comment il est tellement plus dur Quoique... juste les trois quarts de ma bille. Ok, allez, il m'a tué un perso, il m'a tué un perso, il m'a tué un perso, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, tiens, encore deux. You lose. Allez. Oui, ta gueule, hop. Rune, ready. Oh non. Où ça va, Où ça va, Où ça va. Je contrôle un autobus. Allez, l'intérêt à crever. Maintenant, avant qu'il récupère sa vie! Lance-moi pas une super attaque! Oui, je t'ai eu! Oh, je t'ai eu! Avec mon autobus en plus! Nouveau personnage est bloqué! Hé hé hé! Ce combat fut intense! Oh, winner! Oh, on a même droit à un petit. Euh, petite cinématique! Et ça continue, mais je ne vais pas continuer. Et non, je ne veux pas continuer, donc non. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc on était sur un jeu qui s'appelle... J'ai complètement oublié le nom. Voilà, voilà. déjà. C'était... Euh... Voilà. <rire> donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh... Que ce jeu, en tout cas, je le trouve un peu mieux que... Ce que j'avais joué c'était School Girls, voilà. Je trouve un peu mieux que School Girls. Il y a un peu plus, euh, un peu plus de logique, on voit un peu mieux les persos. Il ressemble fortement à du Street Fighter. Même si ça n'a rien à voir. J'imagine que c'est pas du tout la même chose. Même le même univers, je pense que ça n'a rien à voir. En story ça doit rien avoir. Euh, en tout cas, euh, le Kim il me rappelle fortement Ken. <rire> puis on a toujours un peu le même style de personnage. Vous voyez mon personnage de gauche euh, avec ses 5 Ibaloches et puis mon gros bonhomme, mon gros autobus, avec sa grosse paire de. Hein, voilà, donc, euh, on arrête là, on... j'espère que vous avez... Donc, vous avez aimé cet épisode, si vous l'avez aimé, euh, n'hésitez pas à le dire, à commenter, à aimer, à partager et à vous abonner surtout pour voir les prochaines vidéos. Donc, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Stage One, et puis d'ici là, portez-vous bien, salut